Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous Est-ce que tout va bien Moi aussi. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des activités qu'on a déjà vues. On va commencer par une année magique. Alors on sait déjà que Romane, la sœur de Lila, a dit que sa maîtresse est une vraie sorcière. est vraiment épouvantable. Mais non, cette fois... C'est le maître qui va enseigner. Cette année, ce sera donc magique. Le maître Thomas est un magicien. Alors, regardez bien. C'est une classe de Lila avec ses camarades. Alors, dans la classe, Lila s'assoit à côté d'Elio. Et Anita à côté d'Elise. Anita à côté d'Ilis. Voici Illice. Marine à côté d'Omar. Voici Omar. Inès à côté de Paco. Voici Inès et Paco. Ils sont tous ensemble dans une classe de français avec leur maître. Magicien Thomas Alors maintenant, la correction Quel est le prénom du maître On sait déjà que le maître s'appelle Thomas C'est un magicien Et... Qu'est-ce que les enfants vont faire cette année Non, ils ne vont pas faire un grand voyage comme elle a dit Marine, notre aventurière. Le maître éclate de rire lorsqu'il a entendu partir en voyage en Afrique. Mais non, nous allons bien voyager, dit Maître, mais sans quitter l'école, nous allons faire un voyage magique, nous allons apprendre à lire. Nous allons apprendre à lire. Alors les enfants vont lire et apprendre le français avec leur maître magicien Thomas. Que confie Lila et lui à la fin du texte Oui le maître n'est pas un sorcier. Thomas n'est pas un sourcil mais c'est un magicien oh c'est vraiment formidable on va faire ensemble un grand voyage avec les lettres, les mots, les phrases et les expressions et aussi la communication Et Étudie, j'ai parti en voyage. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, on passe maintenant à notre histoire, à notre épisode, d'histoire de Lila. C'est drôle d'histoire Alors, on sait déjà que Lila est maintenant tout à fait contente car leur maître de français, Thomas, est un magicien. Tout le monde est heureux et satisfait et ils vont passer ensemble une année magique avec leur maître. Alors ce dernier demande à ses élèves de sortir la trousse pour écrire des lettres magiques. Alors Lina n'a pas trouvé sa trousse. Bien sûr il l'a laissé à la maison. Mais... Elle invente, comme d'habitude, elle invente une drôle d'histoire, en disant que Monsieur Rat a pris sa propre trousse. Elle n'est pas tout à fait gentille. Où se trouve le Rat Alors ce Rat, qui habite de l'autre côté du mur, a pris sa propre trousse. Il a dit à tout le monde. Et bien sûr, tout le monde s'éclate de rire. Euh... euh... Comme l'exemple de Elio qui s'éclate de rire ici. C'est pas une monteuse, mais c'est une sorte de raconteuse d'histoire. Alors, on passe maintenant aux réponses. Que cherche Léla dans son cartable Léla cherche sa propre ou sa trousse dans son cartable. Bon, Léla cherche sa trousse dans son cartable. Pourquoi ces enfants éclatent-ils de rire Ah, comme l'exemple de Elio. Et S'éclate de rire car Lila a dit que monsieur rat a pris sa propre trousse. Quelqu'un a pris sa propre trousse, sa propre trousse. C'est monsieur rat. Il n'est pas tout à fait gentil, ce monsieur rat. Il a pris ma propre trousse. Il habite juste juste. Euh, de l'autre côté du mur. Mais Lila est-elle une menteuse Non. Alors euh, Thomas a dit tout simplement c'est une raconteuse d'histoire. Il a inventé une drôle d'histoire tout simplement. Alors ma question à toi maintenant. Pourquoi à ton avis a-t-elle inventé l'histoire du rat pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du Rhin mmh, Pour ne pas être punie, tout simplement. Oui, on peut accepter cette réponse. Alors, mes chers élèves, pendant la récréation, les élèves peuvent, bien sûr, sortir dans la cour pour jouer. Parmi ces jeux, c'est jouer au domino et, et aussi jouer au navire. Alors, il y a des filles, comme Marine et... Lila déteste jouer au domino. Par contre, les élèves, les garçons, surtout Omar et Elio, adorent jouer aux dominos. Alors, Lila invite son ami Elio de jouer avec elle au navire. Mais ce dernier a de très, a de très mauvais caractère. La même chose pour Marine. Elle a aussi un très mauvais caractère. Elle se dispute. Alors, à la fin, Lila chantonne en disant Sur un petit navire, on jouait au domino sur une nappe à carreaux. <rire> sur un petit navire, on jouait au domino <rire> sur une nappe à carreaux. Alors, lorsqu'elle a entendu cette, euh, cette, cette petite chanson, il lui a Il Elle dit tout simplement avec Lila, impossible de rester fâché longtemps. Alors, répétons ensemble la, la, la, ch la chanson de Lila. Sur un petit nazir, oui, on jouait au domino, on jouait au domino, oui, sur une nappe à carreaux. C'est très bien. Alors, maintenant, l'idée, questions et réponses. Je propose ici des questions et on va faire la correction. Tu veux grandir un peu. Voilà. Alors, à quoi Lila veut-elle jouer vraiment Est-ce qu'elle veut jouer au domino Ou elle veut jouer à notre jeu D'après vous. Oui. Lila veut jouer la avec son ami et Lila aime-t-elle jouer au domino Non, n'aime pas jouer au domino il veut jouer tout simplement la vie et pourquoi Elio est il y est-il en colère pourquoi Elio est il y aurait-il en colère on sait déjà qu'il a de très mauvais caractère et ça veut dire qu'il se dispute avec ses amis, parfois avec Lila. Mais pourquoi Elio est-il en colère cette fois Oui, c'est très bien. Lila dit que c'est nul les dominants. C'est nul les, les dominants. Et, et toi, à quoi joues-tu à la récréation Est-ce que tu peux nous dire cela À quoi joues-tu à la récréation Et comment y joue-t-on Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi joues-tu à la récréation Est-ce que tu peux nous informer Et comment y jouer Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, c'est bien. Alors, c'est fini maintenant la partie de la correction. On va suivre sur les épisodes de l'histoire de Lila jusqu'à la fin. Merci et à la prochaine.